Sélectionnez la référence à laquelle vous souhaitez attacher le PDF, puis cliquez sur le trombone dans la colonne de droite. Sélectionnez l'emplacement où se trouve le fichier que vous souhaitez attacher. Dans le présent exemple, le PDF est situé sur mon bureau. Sélectionnez le fichier. Cliquez sur Ouvrir. Votre PDF sera automatiquement ajouté à votre référence. Si vous souhaitez consulter le texte, cliquez sur le petit carré à la gauche de l'onglet PDF pour lancer le PDF en mode plein écran. Il est possible d'annoter le PDF en sélectionnant un extrait, puis en cliquant sur Sticky Note. Cliquez sur le fil acteur pour ouvrir la boîte de texte. Inscrire l'information souhaitée. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le X au haut de la boîte de texte. Il est aussi possible de souligner des extraits en utilisant la fonction Highlight Text. Sélectionnez un extrait, puis cliquez sur Highlight Text. Pour retourner à votre bibliothèque, cliquez sur l'icône de petit carré avec une flèche dans le ruban en haut à gauche ou cliquez sur le petit X en haut à droite. Ednaud vous demandera de sauver les changements. Cliquez sur Yes. Cette référence possède maintenant un trombone indiquant qu'un PDF y est associé.